Salut, ça va Je sais, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Et je pense que vous pouvez tous savoir pourquoi. On va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je veux garder sur ma chaîne. Mais suite aux accusations de certains et à la vague de haine que j'ai reçue, j'ai préféré m'abstenir plutôt que de sortir une vidéo avec des commentaires qui seront pollués. Dans tous les cas, maintenant que tout ça c'est fini et que tout le monde sait que je suis innocent, bien que j'ai ma part de responsabilité, et ben c'est le meilleur moment pour dire, re, ça va mais je tiens quand même à lâcher un petit mot à certaines personnes Il y a une petite partie d'entre vous qui est partie commenter positivement mes dernières vidéos Bien qu'ils ne commentent jamais mes vidéos Parce qu'ils se sont rendus compte que bah, les trois quarts des messages qui étaient postés durant ces dernières semaines étaient des messages haineux Et pour cacher ce, cette vague de messages haineux bah, Ils se sont dit bah, on va mettre des commentaires positifs comme ça, c'est ça qui apparaîtra en premier Et ça a marché parce que ces messages m'ont beaucoup plus touché Bien que ce soit dans des commentaires de vidéos, en MP, sur Twitter ou en réponse à mes tweets Bref, merci tout le monde Mais est-ce qu'on peut commencer la vidéo là Parce que je me fais chier Bah attendez, musique triste, air victime, c'est bon on en a j'ai envie de rire là, j'ai envie de rire. Bit. Si tu as régulé, c'est soit que t'as 12 ans, soit que t'es un mec. Bref, bienvenue à tous pour ce Zelda UHC, mesdames et messieurs. Première vidéo de Zelda UHC que vous voyez sur ma chaîne. Sachez qu'on en fait régulièrement sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Twitch.tv slash bichard. Et on est donc parti pour cette game de pur plaisir. Pour cette partie, on était en équipe aléatoire, sous forme d'équipe de 3. Ouais, je... Et la team... Oh, ah, je Non. Oh, mais je suis Mais <rire> <rire> oh je suis avec Serra Mais quand non j'ai fait, quand fait oh pour mon euh, Dieu. Quoi, comme Comment vous allez bien Je me retrouve avec Vinny et Seralem qui sont quand même deux atouts majeurs Vinny qui n'est pas mauvais en termes de PvP et Seralem qui connaît très bien le scénario Parce que c'est lui qui l'a développé avec Daxon Et comme vous le savez peut-être dans Zelda UH il y a différentes classes Je décide donc de prendre la classe Goron cette classe me permet d'avoir l'effet résistance 1 hein, durant toute la partie. Mais aussi de pouvoir manger de la cobble, parce que la pierre, c'est bon. Euh je, je ne parle pas de ce pierre-là. Hein. Bref, repassons à l'UHC. On fait quoi Est-ce qu'on se sépare On essaie de choper deux items légendaires Ou on reste ensemble, on essaie d'en choper un, il y en a un qui va miner ah oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le scénario, il faut savoir qu'à 20 minutes de jeu, 4 items légendaires apparaissent dans les 4 donjons. Vous pouvez voir devant moi l'arbre Mojo. Dans ces 4 donjons, on pourra récupérer des items légendaires. Un item par donjon, bien évidemment. La Master Sword, la tunique du héros, les bottes de Pégase et l'arc de lumière. Ces items sont très importants pour le fight. Se séparer pour essayer de choper deux items pourrait nous mettre bien dans la partie. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs essayer de faire. Mais du ah, coup, il y en a qui restent euh, sur l'arbre ou pas je, suis ah, de euh, je peux y aller si vous voulez bah tu veux, on y va Il faut qu'il qu y en ait un qui et... mine. Je pense que Seralem tu devras les miner, parce que tu sais, toi tu dois faire tes réceptacles. Moi j'ai fort, ça serait intéressant que j'y aille, parce que je peux mettre des grosses droites en fait. Il faut juste pas qu'il y en ait un, qu qu'on en perd un quoi. Au pire, sinon Serralim ouais. il... va miner en 0-0, et nous on te rejoint. Ah ouais c'est une bonne idée, ça se tente, ça, ça change de d'habitude. Notre stratégie du début de game est déjà casée. Seralem va aller miner en 0-0 pour essayer de récupérer un maximum de stuff. Vini, quant à lui, va essayer de se rendre à l'arbre mojo pour essayer d'en choper l'item légendaire. Pour ma part, je vais essayer d'aller au volcan, à l'opposé de la map, pour essayer de récupérer un deuxième item légendaire. Si tout se passe comme prévu, on aura deux items légendaires et du stuff. De quoi aller rapidement chercher les skiforce Mais wesh, les poulets, ils sont trop forts T'as tapé des poulets, ça, le début de oui, Mais tu les one-shot. Mais non, non, non, non Ils ont trop de vie les poulets, c'est comme dans un Mais gros, mais gros, Ils tu, de, tu dev le scénario, gros. Il le sait pas. Oui, bon, bah voilà. On est d'accord que jamais personne a croisé Epona Non, j'ai jamais euh, croisé c'est un mythe, c'était Epona. Tu la dev ou pas oh, Ouais, non, mais on, a, on, on, on sait qu'elle existe parce que, genre, quand on la dev. On, on faisait des TP E et on mettait le nom des ponais et on s'est porté sur elle. Mais tu l'as fait spawn dans la bordère ou à l'extérieur Non non non elle est vraiment dans, dans la map. Mais genre là, là elle est dans la map là, mais viens, venez un jour on va la chercher ça. Genre si j'ai les boîte de speed je la cherche hein. Ok j'ai le, le temple. Ok bon par contre j'ai des failles de l'espace un peu. Tant mieux hein, c'était diamant. Ok j'ai du diamant. Tant mieux. En vrai, tu rigoles, mais si on nac vers monter avec un place chacun, qu'on on est les rois du pétrole. Hein. Bah en vrai, je vends pas. Je suis à deux doigts de juste miner ma vie et de pas faire le temps parce que là, je suis à, j'ai pas de cave. Il reste 5 minutes. C'est à dire que si je remonte, je suis à poil. Minecraft. Moi, j'y encore. Y a l'entrée là non Y'avait avait, y l'entrée là non Bah, j'ai là, y'a un anormite là. Cool du diamant. Ouais, bon, je suis jamais dans le pas vous mito les gars. mais Du coup, j'ai tout pi du mi-diamant. Après va filons trop fin Après, y'a des gens qui sont pas absents en ouais. genre moi. Oh, nice Oh what the fuck le bruit Mais mec c'est la première fois que je suis dans un temple. C'est un échec. Je ne peux pas tenter un fight en 2v1 alors qu'ils ont déjà l'item légendaire. Je décide alors de rejoindre ma team et de repartir miner. Mais en revanche, Viny a réussi à récupérer les bottes de Pégase. Ça reste l'un des meilleurs items du jeu. Durant les prochaines minutes, on va juste essayer de se stuff un petit peu. Récupérer du heal et des pièces en diamant afin de pouvoir attaquer les T force. D'ailleurs le stuff maximum c'est 3K ou c'est euh, demi 3 Trois quarts. Mais du coup, moi avec les bottes, je suis trois quarts. Genre pantalon, plastron, casque, plus les bottes. Pas euh, euh... Non mais tu peux te mettre full D. Oui mais oui, enfin c'est pas vraiment de... Oui mais genre à part les bottes de Pegas, le reste je suis full D quoi. Donc c'est pas mal en fait. Oui, non mais tu peux genre mettre, faire un pantalon quoi. J'ai combien avec les bottes 3, 2, 3. 2 ou 3, hein. plus 40% putain speed 3 plus force moi oh, j'ai réussi ça en vrai ça va, ça va hein. bien ça, ça va être ça va être tant d'axe là niveau niveau diamant après ouais, ouais, ça, ça va avec tous les diamants que, que je trouve que... on a pu faire le strict minimum hein. un spawner elles ont bien tu finis ma cave et tu veux que okay. je sois café chien ouais ouais j'ai un milieu Hop J'ai trois filons dedans, mais à côté... Je, je peux avoir la boussole pour voir... c'est s'il plaît Ouais. Je vois un peu... Non, oh, vous êtes à côté de moi en vrai, ouais, putain. Je pensais que j'étais parti, je parle. La force, elle bouge pas, hein. Il n'y a, a aucune qui bouge, hein. Y a juste et une qui a été et tu sais. Tu sais, c'est pour faire genre... Ouais, ouais, euh, prenez pas toutes les triforces, quoi. Hop, bon, bah je vais revenir, je pense. J'ai dû finir d'explorer ma cave là. Euh... Par contre, j'ai vraiment beaucoup d'or et j'ai pas je... de pommes je... rouges donc c'est euh, Ouais, voilà, moi c'est la même. J'ai 5 pommes rouges mais. Ouais, Bon, on se donne rendez-vous en moins 200-200 Ouais, moi je suis en 200-200. Bon, on a un stuff plutôt potable. Je vous ai rapidement passé cette phase de minage ennuyeuse. Il est maintenant temps d'aller chercher les Triforce. Mais on va quand même préparer une petite stratégie. On peut récupérer plusieurs items sur la map. Et dans ces items, il y a justement le vent de Farore. Ce dernier permet de téléporter une fois par épisode toute l'équipe à un seul joueur. C'est-à-dire que je peux le posséder et me téléporter à Seralem et téléporter Vinya avec moi. Ou encore téléporter toute l'équipe à moi si je clique sur mon propre pseudo. Comme il n'est utilisable qu'une fois par épisode, on peut largement l'utiliser à 19 minutes de jeu de l'épisode 5 et le réutiliser à 1 minute de jeu de l'épisode 6. Bref, un item bien utile pour pas très cher. Euh... Alors soit on va à force... Non je pense que je pense qu'on va aller choper une autre, autre key Force pour le moment. Sinon on va à une keyforce et on se cache dedans et on attend que quelqu'un vienne. C mais non mais. En vrai ça tu, se porte, hein Tu te caches derrière, derrière, derrière dans une key Force, dès que quelqu'un vient la prendre, on sort à 3 et on la et on encule On le matraque. Je... On récupère la Force, le stuff. Y'a Guide euh, à Zelda. Ok go j'arrive. Et où Zelda J'allais mettre, mettre euh, C'est où je suis. Sinon je peux TP hein. Euh non t'inquiète, t'inquiète, viens. Ils sont. ils sont. ils sont Ils m'ont Il pas vu je crois. Ils sont en moitié de diable parce qu'ils ont même okay, go go go. Nous qu'on récupère leur item légendaire, ils ont moins. Ils sont parti là-bas. C'est moi que c'est d'orf qui là. Il -qu ils, hein. Hello! Est pas... oh, non. Ils ont l'air de lumières Ils sont où? Où je suis? Ah, ils sont en haut et toi. Ils sont en dessus de toi. On est arrivé trop tard. Ils ont réussi à se placer au-dessus du château. Allez les chercher est beaucoup trop risqué. Enfin, sauf si les autres faut diversion. Au moins, ils ont plus le temps de récupérer Zelda, je crois. Ils ont l'air d'avoir l'arc de lumière. Hein. Reste en bas. Reste là, reste là. Avec plaisir, Jamais 203, merci beaucoup. Ah oui, Black Wolf, ah oui, merci beaucoup. Là! Vas-y, vas-y! bon je descends, je descends Ok c'est bon Je suis descends A gauche Ah y'a des gens, a des gens là Ils ont Under Perl Il a une mais il en a l'arc de lumière go, go, go, go, sur Bobby, go sur Bobby, go sur Bobby Il a l'arc de lumière Fais gaffe, fais gaffe à Guin ça Il nous faut l'arc hein Je peux pas, gros j'ai jamais boost hein Faut pas boost Bah. Putain J'ai Je pourrais rien faire Oh j'ai trop peur J'ai l'arc tiens mon arc Oui ça va se stabiliser mais je sais pas ce qu'il se passe C'était l'un des kills les plus rentables qu'on ait fait On récupère un deuxième item légendaire L'arc de lumière, l'un des meilleurs Et ainsi on peut sereinement aller chercher les qui force Il dit quoi ça il dit quoi Là Il est en haut ou en bas Ah non il peut être qu'en bas il est là. Là. Non, mais non, mais juste pile là où je suis. Si il était en dessous. Non, il est forcément au dessus. Ah, elle est au dessus, au -dessus Elle est au dessus Elle est au -dessus. dessus, sur la vitre Ok. Vas-y, ouais, si j'y suis. Je montre, mais attends, mais Guil je l'ai oui. vu, genre hein. je je là. Il va peut-être monter, fait gaffe. Euh, bah. Non, ça fout, ça si faut, on s'en fout, ça on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, il nous sert à rien. Vas-y, vas go dans. Genre, il a le même stuff que nous et tout, non, ça sert vraiment à rien. Ouais, elles sais, sont, elles sais, sont sais. à l'opposé, Sagesse et Courage, elles sont à l'opposé. Faut juste faire gaffe à ce qu'il nous trappe pas là, ou je sais pas ce qu'il vont. Hein. Préfère aller à la Sagesse ou Courage Euh... Go Sagesse, Alors, go, sagesse. Message, hein, sagesse go, mais... go à Sagesse. On va Go Si c'est en va. J'ai vraiment eu du flair d'aller à Zelda parce que je pensais qu'il allait... C'est euh, de, de, hein, de ouf, hein de On n'a pas l'item qui donne de la vie à toute ta team, genre. Ah ouais. ouais, ouais. Je en haut Je reste en haut pas Ouais Non, viens, viens Ou comme tu veux Si, si, si si Vas-y, si. Bah, si, bah, si, je vas-y je vais. Bon, je suis Prends-la Prends-la et remonte direct Bon, on a déjà deux qui forcent Toutes les équipes vont commencer à remonter pour essayer de choper la dernière Les vrais fights vont pouvoir commencer <rire> Vas-y, quoi qu tu, tu fais. Pourquoi t'es venu ça, là Oh, oh Bien riche. Bon allez, euh, on va notre reforce hein. Bah elle est derrière, elle est derrière donc... Ah non, non, non Elle est là-bas Ouais, à la gauche, elle, elle, elle, elle, est gauche, elle la à gauche, à gauche la gauche. Non, non, on non, non. Bio, euh, si on va là -bas. Bon, je lui mets sa petite flèche Ouais, j'ai mon a speed Ah, il y a des invertes Il y a des Et c'est bon, ils nous ont oh, mais c'est quoi leur stuff, wesh On garde Eat. notre position Hit Chewbax, c'était A7 hein. J'ai mis archi mal Hit, 10, Chevax. Non, garde la position, garde la position. Ils ont non, non, non, on, on, on peut y aller, on peut tu, y, tu y aller. Tu veux pêche, toi Ouais, on est, on est beaucoup... On est mieux que. Restez assez loin, juste. Je vois l'arc. Il y quand on est un peu à droite. Il y a des blocs, là. On s'en fout, nous, on veut la Triforce, vas-y, go. On veut la Triforce, voit la Triforce. Sinon, il y en a un qui va vite au 0-0. Maintenant. Au oui. revoir, toi. Et je, on, je me TP sur, sur le mec au 0-0. Je vais. Euh... Vas-y, vais, Vas je... non, vais, j'ai besoin d'en faire Vas-y, c'est vrai que t'as le temps. Bah, attention, juste sur le... sur le... Et c'est là où le vent de Farrer est très intéressant. C'est risqué, mais on décide de séparer. J'envoie Viny au centre de la map, là où on doit assembler les Triforce. Notre objectif est de rapidement récupérer la dernière Triforce et de se téléporter au centre. On pourra ainsi surprendre nos adversaires et bénéficier de 3 minutes pour assembler ces Treyforces. C'est gros ce qu'on là, hein. c'est vraiment gros. Hein. Si ça passe, on est des génies. Bah, vraiment gros, parce que là il a un deuxième Triforce qui vient d'être prise, du coup les, les, tout, bah, tout le monde va sortir. Par que en fait. les verts ils ont eu de la chance, on les dire. Hein. Ouais, bah ils ont fait culminer hein. Serra reste mm. okay, en haut. T'inquiète, vite. C'est ici. je suis en Serra, t'es au-dessus euh, Y'a un guide sur moi. T'es pétard, t'es pétard. Ok. T'as pas du tout protégé, Serra. J'ai eu très chaud. Heureusement que j'avais le vent de Far sinon j'étais mort. Il avait l'effet de surprise et il avait pris une gapple. J'ai failli mourir sur ça, mais maintenant on se retrouve loin de, là, de la Triforce. Une de nos stratégies tombe à l'eau. Donc, Guy, il va prendre la, la, la, la Triforce. Go y retourner, hein, mais. Tu y Au Opture on y va à 3, que sa mère cette fois. Par et contre, le réflexe que t'as eu pour te tp, là. Je suis resté hyper calme, vraiment, je me suis dit, vas-y. En vrai, tu devrais plutôt te de tp, c'est moi, Ouais, oui, j'aurais pu, pu j'aurais pu, pu, pu, pu, pu, oui, mais j'ai oui, cliqué, euh... j'ai cliqué un peu au pif, justement pas. Ouais, ben les trois étaient en bon fond. J'ai euh... que à Jagot, tu devrais sur toi. On aurait été à 15, je suis mort, je suis Est-ce qu'il y a le TK d'ailleurs Oui, euh, non, non, non, non, non, il n'y a pas le TK. Genre, tu vois, t'aurais l'équipe des trois verts qui m'arrivait dessus, si j'étais sur le trou, je ça mort. Non, on parle pas. Vas-y descendre, descend descend Les verts descendent au niveau de la t force Est-ce qu'ils vont la prendre Le problème, c'est qu'ils ont un item légendaire. Et s'ils ont la Master Sword, on sera clairement désavantagé dans un trou de 1 par un. Trop risqué. Du coup, on va attendre qu'ils remontent. Ok, j'ai une idée. Dé. Non, non, venez. Tu veux bait Regarde. Vini. Je te passe ça. Quelqu'un est stack Je te passe ça. Tu prends les deux. Je vais taille. Tu restes, tu, tu vas genre à 200-300 blocs. Nous, okay. Moi et Seralem, on va rester en haut. Side, side, side, side, side. Euh, tiens. En effet, parce qu'en ayant les triforces sur moi, ils savent que je suis juste au-dessus dès que je les attends. En les donnant à Vini, qui s'éloigne, on va essayer de leur faire croire qu'on est parti. Alors qu'avec Seralem, on va juste rester au-dessus. Et En vrai, c'est une mauvaise idée en vrai. Je pense pas que vous étiez encore là. C'est pas moi qui est hein, vous le dis c'est pas moi Putain c'est quand même essayer de me tuer gros Salut frère T'as vraiment pas de chance hein Bah oh. ouais mais les autres j'ai pas ce qu'ils foutent gros ils ont oh. dit qu'ils ils veulent pas bouger Je pas bouger. Putain Je sais pas ce qu'ils ont... en fait, en fait. qu font J'ai une boussole J'ai des bottes en diam, il a pas du diamant rab Non J'ai une T3 j'ai des flèches, j'ai des flèches pour ceux qui veulent, veulent euh, okay. faire. Heureusement qu'on tue Guillaume maintenant. Il devait attendre depuis déjà pas mal de minutes. Attendre que les verres remontent pour qu'on puisse fight et nous clean up. En parlant des verres, est-ce qu'ils sont toujours à la couche 11 C'est bon, c'est bon, bon, Vinny, ils sont sur la liste. Tu peux remonter, tu peux remonter, Vinny. Il, il se barre, il se barre. Gaffe, toujours ping. On va pas faire une... Viens vers nous, juste. On ah, nous rattrapera. J'arrive. Hit d'Axon. J'ai drain de fou. Oh. Tout seul, tout seul. T'inquiète, t'inquiète. Daxon il est tout seul dans le trou. 8. Il a 13 HP. Vinny, t'es sur nous. Je me rapproche, regarde. Je suis à 20 blocs. Ils sont deux sur moi, et P2. C'est Article C'est Artic le P1. Derrière, derrière, derrière. Bichard avec moi. J'arrive, j'arrive. Hit, reculez, reculez, recule, reculez, on est pas, pas du tout dans une mode poste là. Huit. Reculez, reculez. Mettez-vous au-dessus des armes là c'est bon. C'est le Chubax, toi? Daxon, il y a 9 HP. Mort. Oh, aïe yeah, yeah, aïe yeah. aïe. Va tout, va tout sur moi avec l'épée. Ouais, dommage, j'aurais pas. GG. Casse-toi sur moi, sur moi, sur moi. Chubax? Ils avaient 2 mmh. HP, genre vraiment. Bah. C'est quoi t'avais Wiches? Oh, GG. Putain vais... les verres dommage parce que j'étais à côté de vous un depuis micro, une heure genre hein. ah ouais, mais... ils, ils, ils, ils sont restés en bas et c'est pour ça que j'ai envoyé une... Ouais, euh... faisaient... Bah ouais ça faisait une heure, j'étais euh, en bas aussi j'attendais qu'ils remontent pour, pour fight avec eux quoi Mais du coup ils sont jamais venus donc je suis marco On récupère la dernière Skiforce. force il faut maintenant arriver au 0-0 en un seul morceau C'est pas grave vas-y vas-y vas-y Y'a des gens, y'a des gens, y'a des gens Y'a des gens, j'ai entendu J'ai entendu les Là là là ils sont juste derrière, venez dans la plaine, venez dans la plaine vite il veut plus, on va au 0-0, hein ils sont là Rouge Gap, gap, gap Ils sont que deux On est sur trois Vinny, barre-toi au 0. Dit, je vais au 0-0, hein y a, y a Il y 2 sur moi Il n'y a pas quand même, hein Mais cours au zéro euh, euh, Ça va nous back ça va nous backstab derrière Non, non, c'est pas grave Gaffe, gaffe, fait a là, TP T'as la TP dans la main, hein, j'espère ah, Oui, oui, oui Barre-toi, juste Go, go, go. Cours, cours, cours, cours, cours, cours. On y va, on y va, on y va. On met en place notre nouvelle stratégie. J'envoie à nouveau Vini en 0-0 avec les 3 de Keyforce Force. Pendant qu'en attendant, on tempo les rouges. Le but est qu'on les fight le plus longtemps possible. Et au dernier moment, on se TP sur Vini. Est-ce qu'on va réussir à tenir en 2v3 T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai mis mal de gueule là. Tu veux devoir heal J'ai pas de J'ai pas, j'ai pas, J'ai pas de lèche. X. Y'a que y a toi qui peux tempo. Y'a Fogos qui, qui, qui me contourne. T'inquiète, je peux courir toi, mec. Et j'aurais peut-être la team jaune sur moi, donc prépare la TP quand même. Ouais, de toute façon, mets dans un raccourci. Oui, si, si, si, si. Vaut vers le 0 là. Ouais, je suis sur moi. Je suis devant le chat. Quand je te dis TP, bizarre, tu TP. Ok, ok. Mais je me TP sur toi dans tous les cas, gros. Tu peux. Ok, mec, vas-y, vas-y, go go maintenant. T'as trois qui forcent Oui, regarde. Ok, ok. Tu peux te cacher sous le sol, genre. Oh, oh oh! Derrière! En dessous! dessous! Non, c'est bon, c'est bon, qu'à... J'ai récupéré les gammes! C'est terrible, en terrible! Putain! Il est arrivé, il m'a regardé! Des pommes, des pommes, il me faut des pommes parce que j'ai vraiment zéro il les mecs! Je mort, là. Il nous reste 3 minutes à attendre, ça va être long! J'espère qu'on a réussi à retarder assez les rouges! Vini va essayer de se cacher sous le sol! Sa classe à lui, lui donne faire résistance! Il va donc se cacher sous la lave! Par contre, c'était le seul vert, ah, vert? Ouais, c'était le seul vert! Ouais, j'ai l'idée, je vais dans la lave! Il y a pas les jaunes? C'est toi qui casse Oui c'est moi, c'est moi Il pose, ça arrive, ça arrive. Il y a des gens là, ouais c'est les rouges Ouais ils, ils passeront pas, ils passent pas ça. La muraille de chine, la muraille de chine C'est bon dans 10 secondes on a gagné Non non c'est dans une minute encore hein ah, je rigole, je rigole, je rigole Ok, okay. hit Ils passent pas Il y a les jaunes est aussi hein. Y'a les okay. jaunes okay. aussi les jaunes aussi Une minute à tenir alors que toutes les teams sont sur nous Comment faire Bon les jaunes Hop ils ont, ils ont le... ils ont le... Derrière, derrière Richard. J'en ai un. Serra les mémoires. morts, je suis tout seul. Vini doit rester caché. Vinny, ça vient sur toi Derrière toi, C'est bon, je tape Vinny. non, c'est bien ça. Oui, T'as plus à droite T'as plus quelques secondes, mais ah t t Mais non, c'est moi, oui. Ah non, c'est toi Il est où, lui C'est la la c'est oui, oui, hein oui, Je... Putain merde, ma pioche Oh, oh, les... oh il va gagner ça. Il est où Oui Oh, oh Mais t'étais où T'étais dans T'étais dans là Putain, mais j'ai Mais mec, j'ai vous savez que Oui, c'est moi, Oui, ouais, après t'es parti Et c'est enfin une victoire sur le mode de jeu Cette finale était tellement intense J'ai enchaîné 3-4 kills là à la fin De quoi permettre à Vinny de gagner du temps En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et comme d'habitude, si elle vous a plu, bah, le petit like, le commentaire, l'abonnement, bref, tu connais Et si ça vous tente, n'oubliez pas, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo et toute la semaine en stream Bonne journée à vous, mes chers compatriotes